donc euh, comme vous le savez c'est les élections professionnelles jusqu'au 6 décembre et là je vais vous donner cinq bonnes raisons de voter SNES et FSU première raison donc monsieur Blanquet veut imposer deux heures supplémentaires et ben je vote SNES FSU pour m'y opposer deuxième raison monsieur Darmanin ne veut plus de fonctionnaire et ben je vote SNES FSU pour m'y opposer et garder mon statut de fonctionnaire Monsieur Darmanin veut casser le paritarisme et permettre les petits, petits arrangements. Et ben je vote SNES FSU pour ma carrière, pour mes mutations. Quatrième raison, Monsieur Danquet veut supprimer 2600 postes avec la réforme du lycée. Je vote SNES FSU pour un lycée de qualité. Cinquième raison, Monsieur Darmanin refuse l'augmentation du pouvoir d'achat. Et ben je vote SNES et FSU pour augmenter ce pouvoir d'achat. A bientôt, merci encore.